ça va et tu sais j'ai toujours des problème. toi tu es toujours des problèmes tu veux encore quoi sur la vie comment vivre sur la vie moi je suis musulman comment vivre sur la vie je j'ai besoin d'argent tu sais parce que j'ai vendu ma moto que je roulais là c'est pas vrai je suis toujours problème C'est ce que tu fais pour un qui essaie à rouler mon frère j'ai besoin d'argent si tu viens pas sur moi je francs. mets 2000 2000 je vais te rembourser ça 3 trois je te rembourse ça 3 jours 3 jours le problème est qu'il ne faut pas dire à personne. Moi, je ne dis à personne que j'ai ne peux pas dire. Quand tu me dis aux gens, tu me prie pour les enfants. Tu sais comment les gens me respectent dans le quartier Oui, tu as vu, même mon voisin qui a écouté ici, je lui ai prêté 100 000, je l'ai jamais dit ça. Mais tu es en train de me dire ça maintenant non C'est parce que c'est toi que je suis en te faire ça, si je ne dis pas. Regarde, le tu as vu, les dames qui ont été là. Même avant-hier, il est venu prendre 50 000 chez moi. Je dis, personne, personne, ici. Et il te fait confiance. Il faut pas, pour moi, là, il ne faut pas dire à C'est En toi et moi. Tu sais que les gens me respectent beaucoup dans le quartier. Si, les gens me respectent pas, moi. C'est mon dernier l'argent qui étaient donnés. Tu vas, tu vas te ramener ça le mercredi. Ah, d'accord. D'accord, le mercredi. Hey eh eh Eh eh eh il a dit que vous avez la promotion là, c'est pas encore. dit bah Ah Il a dit que vous avez hein? qu il a dit que Toto a dit que vous le devez de l'argent. Et qu'il attend que vous remboursiez l'argent là, sinon qu'elle va vous trouver, elle va mal vous frapper. Qui vous a, qui a dit ça C'est Toto. Il dit qu'il était là quand Toto est venu hier et il a dit ça. Hein? Toto, là, lui là, c'est comme ça il est. Ah, c'est Toto qui a parlé. Bon, c'est lui-même qui vous a dit ça. C'est Toto. Hein? Il dit si vous quittez ici, il a d'aller rembourser l'argent en même temps. Je vais rembourser. Hein? Je vais rembourser. Hein? Je vais rembourser. Hein? Je vais rembourser. Hein? Il a fini de parler. Hein? Non, non, non, oh! Parle oh, ça, comment tu vas? Oh, J'ai été chez toi. Hé, hey, pardon, ce que, fais... que tu dois à Toto là va payer avant de le parler. Le il est comment? Donc il t'a dit que je le dois. <rire> Lui il est comment, Ben? C'est pas parce qu'il m'a prêté de l'argent, il va dire à tout le monde qu'il m'a prêté de l'argent, non? Dégage. Tu vraiment? C'est compliqué quoi. Tu ah, ah Oh, Nico! Okay, c'est Nico. quoi cool, mon frère? C'est moi? On donne à jeu. Vous faites deux fois chose... de... euh, là non, Je dois passer chez toi, hein, mais c'est parce que. Ah. J'ai eu une petite là. C'est pour que je suis je... Toi avec les problèmes, tous les problèmes. appris que tu as vendu ta moto, non? Hein? Ta moto est où? Qui t'a dit ça? Oh, J'ai appris ça. C'est Toto. Et aussi, a... hein? Viens, viens, viens. Tu dois à Toto, non? C'est pas bien ce que tu fais. Le gars là, il est comment même? C'est pas ça. Oui. Là, c est, c est... Euh. C'est pas parce qu'il m'a prêté de l'argent, il va dire à tout le monde. Et, et il a dit qu'il que, qu il te cherche, il faut que tu nous rembourses vite. Il va te frapper, te lui rembourser ton argent. Ah, ma... Soto Et hey, Toi là, Non, non, non, je ne veux pas te saluer. Comment tu vas me prêter de l'argent et raconter à tout le monde que tu, tu as pour tout de l'argent Moi Je vais de donner trois jours. On est déjà deux, Comment tu veux me faire ça Comment tu Il faut prendre ton argent avec quoi Comment je vais dire les gens que j'ai prédit Moi j'ai dit personne, moi. Docteur Nicolas, qui a dit à toi Docteur Nicolas qui m'a apporté de l'argent, que j'ai vendu ma moto. Et la fille là, la fille dont il t'a parlé d'elle là, que je coûte derrière elle, qui a dit à la fille que moi j'ai qui m'a prêté de l'argent est-ce que c'est moi est... Non, On est en train de parler que j'ai sorti de mon bouche. Sinon moi-même je ne sais pas. Toto. Voilà. Toi à qui Je, fais, je faisais confiance. C'est toi qui me fais ça. Mais. Donc je ne peux pas avoir de problème. de venir te voir de me prêter de l'argent. C'est pas moi, c'est mon bouche. Voilà, je ne sais pas. Attends, moi. le chinois là, qui a tout le califou Qui a dit que j'ai prêté de l'argent chez toi ah. hein? C'est pas bien. Oui. Toto, c'est pas bien. Est-ce que le chinois là, elle parle français Elle ne parle pas le français. C'est pourquoi je l'ai dit ça, non Mais comment il a su que j'ai prêté de l'argent chez toi oublier ça c'est qu'on vous fait là tu veux encore faire prêt? j'ai encore beaucoup d'argent ici attends moi je, fais pour avec toi. Oui, je vais te compléter ça attends c'est bon je vais te faire mon mot allez tu veux plus faire prêt? ici là c'est bon qu'on fait frigain hein? tu vas gros ventre aux gens des femmes enceintes